Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a un fléau qui commence à toucher les personnes qui vont à la salle de sport. Ceux qu'on a vus là, qui mettent les vidéos sur les réseaux sociaux et qui font des trucs de ouf, qui soulèvent tout et n'importe quoi. Et leurs parents, ils sont là, ouais, bah mon fils, il soulève ça. Tu vois ce que je veux dire Là, maintenant, ils sont, ils vont sous l'eau, dans les airs. Hein? Ça veut dire que là, il y a des oiseaux qui peuvent passer. Le gars, il dit, dégage, je suis en train de faire ma musculation là, pousse-toi Tu te rends compte de cette dinguerie Dans les airs le gars est parti prendre un avion, il est monté dans l'avion, il a payé la location de l'avion, hein? Et puis il se met au fil, il fait des tractions. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Non non, mais là il... non non, là ça c'est quelqu'un, hein? personnellement lui là, il aime trop le sport. Lui, c'est plus une drogue le sport pour lui, c'est une religion. Ça c'est quelqu'un qui préfère le sport à la nourriture. Tu penses que quand lui tu lui ramènes une assiette ou quand tu lui ramènes un bon kebab, tu penses que lui il fait quoi? Il va prendre son poids et il dit « c'est comme ça qu'il mange ». Mais bien sûr, quand tu veux lui servir à boire, il ne boit pas. Non, il ne boit pas. Non, non, non, que du sport. Que du sport. Il transpire et c'est là qu'il boit sa transpiration. Il dit « voilà, c'est comme ça que nous, les sportifs, on est ». Tu vois ce que je veux dire Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Ça, c'est un fléau qui est en train de toucher les gens qui sont trop musclés. Je ne sais pas c'est quoi leur délire. Hein Le gars, il veut nous prouver quoi Il est parti sous l'eau. Hein? On lui a dit, mais attends, t'es pas en train de faire du sport, t'es sous l'eau. Hein? Maintenant, il va dans les airs. Oh là là là là. T'es prêt à risquer ta vie juste pour te muscler hein Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête Toi, t'as un pétocrame, c'est pas possible. Il manque au moins 28 cases dans ta tête. Hein? Comment tu peux nous expliquer que risquer sa vie pour se muscler, c'est quelque chose d'intelligent. Et en plus, tu filmes ça, tu mets sur Internet, les gens vont être influencés, les gens ils vont dire, « Bon, moi, je vais m'accrocher à une fusée. Quand je suis dans l'espace, c'est là, que je fais mes tractions. » Qu'est-ce que tu vas leur dire hein Que voilà, toi, tu as créé quelque chose, tu as laissé une place, euh, euh, euh, une pierre à l'édifice, à, à l'humanité hein Toi, là, on a vu que tu étais fou. On sait très bien ce qui se passe dans ta tête à chaque fois que tu rentres dans une salle. On sait, mais bien sûr, ce genre de gars-là, quand ils vont à la salle de sport, pour eux, ils ne sont pas dans une salle de sport. Hein. Ils sont soit à l'église, à la mosquée ou à la synagogue. Pour eux, c'est un lieu saint. Tu vois ce que je veux dire Quand tu vas là-bas et que tu n'arrives pas à soulever devant eux, ils sont là, sacrilège Regardez-moi hein, Blasphème Regardez Regardez comment ils font le sport, là C'est n'importe quoi hein. Soulève-moi ça, là Soulève Soulève T'as pas de force, tu sors d'ici Bien sûr, c'est comme ça qu'ils sont. C'est des extrémistes de la salle de sport tu peux pas m'expliquer que les gens qui sont là, ils soulèvent des personnes, hein Ils les attachent au bar, ils soulèvent des voitures, hein C'est quoi la prochaine Vous allez vous soulever sous terre Hein Vous allez aller n'importe où, faire du grand n'importe quoi euh, sous terre, hein Non, mais commencez à vous calmer, à vous concentrer. Concertez-vous, parlez-vous entre sportifs et dites quelles sont les limites. Parce que là, nous, on ne sait pas vers où vous allez, là, hein c'est quoi le, le truc Le premier qui se pète tout, il a gagné hein? Le premier qui se casse le corps, il a gagné C'est ça votre, votre projet Ou bien vous êtes en mode, comme si vous vous prenez pour Einstein, mais de la salle de sport Donc ça veut dire que vous, vous êtes dans des recherches scientifiques de sport. Vous cherchez des nouvelles manières de faire du sport. Au lieu de chercher des, des, des trucs pour faire avancer l'humanité, vous, vous voulez trouver des nouvelles manières de se muscler en mode impressionnant. Ça veut dire que maintenant, vous, vous allez construire des bâtiments, des longs bâtiments, hein, qu'avec des tractions. Et les gens, ils, ils sont où les escaliers Non, non, non, tu montes avec la force de tes bras. C'est ça, c'est vers ce futur-là qu'ils veulent nous emmener. Tu te rends compte Hein Plus de sacs. Ils vont dire, quand tu vas aller faire tes courses, il n'y aura plus de sacs. Non, non, non, ils vont dire, tu portes tout, hein. Si t'es musclé, tu portes tout avec les mains. T'es musclé. C'est comme c'est vers ce le genre de société qu'ils veulent nous emmener. Fini les voitures, tout le monde court. T'es sportif ou pas C'est comme ça qu'ils vont nous faire, et c'est ça qu'ils veulent